puisque la plateforme agroécologie est basée sur le lycée à l'école en fait C'est une initiative assez récente puisqu'il y a sept ans elle n'existait pas cette plateforme agroécologie. Et en fait on a commencé à réfléchir à, à la construction de cet outil, je vous reviendrai après sur c'est quoi cet outil en fait, avec euh, l'amorce de euh, donc on était, après vous voyez le grenade de l'environnement, vous voyez le plan écofito, tous ces trucs-là qui commençaient, il y avait le enseigner à produire autrement qui, euh, qui arrivait dans l'enseignement dans agricole en fait, et donc on avait comme obligation d'enseigner l'innovation. Quelle, quelle belle chose quoi, d'enseigner des choses qui ne sont pas stabilisées, c'est très très facile du coup. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, on s'est dit on va faire le truc à l'inverse, et si nos étudiants étaient partie prudents de cette innovation que d'aller expliquer la lecture de conservation, ça va être ça, ça et ça, ça va apporter ça, ça, ça, ça, ça et ça, on va vous laisser une parcelle sur l'exploitation du lycée et on va essayer de travailler autour de la conservation des sols d'un de côté, la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires de l'autre, l'intégration à moyen terme des, des, des biocontrôles sur, sur, sur l'exploitation du lycée. Donc on a voulu mettre en place en fait, un système de classe inversée. C'est-à-dire que nos étudiants soient acteurs de la démarche et nous enseignants, à l'époque on était enseignants, on souhaitait que, euh, on les anime en fait quoi, on fait, des, on fait des petits projets et on anime des projets de terrain et dans lequel en fait les étudiants allaient jusqu'à essayer de cerner un enjeu, je reviendrai après sur les enjeux locaux qu'on essaie de travailler, euh, tester des choses sur le terrain, plus ou moins formalisées, hein. ça pouvait aller sur des essais analytiques aussi. on a fait euh, du screening, du screening de biocontrôle, mais ce pas tout à fait ce qu'on cherchait plutôt. Ce qu'on cherchait plutôt, c'est une approche plus système, en fait. Donc, plutôt de la démonstration du système en disant, bah, par des grandes bandes, regarde un petit peu les règles de décision qu'on peut mettre en place sur, sur le contexte dans lequel on est qu'est-ce qu'on pourrait tester. C'était un petit peu ça. Donc, il, il, il travaillent avec nous des protocoles d'expérimentation, souvent stabilisés, le suivi terrain. Et après, on s'est dit, il va bien falloir communiquer à quelqu'un même cette histoire. Quoi. Et euh, qui de mieux que les agriculteurs dans cette histoire quand on a commencé à réfléchir à ces enjeux, à, à la façon de travailler comme ça, ben il fallait qu'on ait un minima des acteurs du développement agricole local. On s'est rapproché de la Chambre d'agriculture du 31, qui à l'époque montait un groupe défi ferme qui suit plein plan Et donc l'exploitation du lycée est rentrée dedans. Et le deal qu'on a fait, c'est de dire, ben, vous agriculteurs, changez de pratique, c'est une prise de risque. On va réfléchir ensemble sur les techniques que vous voulez mettre en place. Cette prise de risque, on va la prendre sur le lycée. Le seul deal qu'il y a, c'est que ça soit mis en place par les étudiants. Et la communication que vous aurez de ces résultats-là sera faite un petit peu avec nous, mais surtout avec des étudiants. Et essayer de les mettre en fait dans une démarche professionnelle. Donc je n'ai pas précisé le diplôme sur lequel on était, on était sur le diplôme de BTS, agronomie production végétale. Donc on forme nos futurs conseillers et futurs agriculteurs en herbe dans cette, dans cette façon de travailler. Quand on a fait ce premier point, se rapprocher d'un côté du développement agricole, on a aussi besoin, même si ce n'est pas stabilisé, d'avoir de la donnée de recherche en temps réel. Et quoi de mieux que de travailler avec la recherche dans ces questions-là. Donc on s'est rapproché aussi, parce que le plat Ecofito, avec une multitude d'actions différentes, il y avait le défi XP Ecofito, l'INRA et donc le domaine expérimental au niveau de Toulousaine avait été sollicité par l'INRA de Dijon, qui a une animation dans le réseau qui s'appelle le Réseau PEST, donc c'est la mise en place d'essais systèmes avec zéro utilisation de, de, de produits euh, phytosanitaires euh, de synthèse, pardon, et dans lequel, en fait, on est rentré dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on a co-construit, avec le domaine expérimental de l'INRA, nos BTSAPV qui ont participé aux ateliers de co de l'essai système, et dans la mise en place aussi, avec l'INRA, les, les techniciens de l'INRA, pour la mise en place et le suivi sur le terrain. Voilà. Comme on est sur des essais euh, un peu plus rigoureux, euh, on va dire, le suivi était doublé, mais ce pas non plus sur des essais avec des références nationales recherchées. Par contre, on avait euh, à la fois du suivi qui pouvait être fait euh, par les techniciens de l'Indra et par notre équipe, et de temps en temps, on faisait venir aussi les étudiants, et dans certaines phases, on les laissait aussi euh, euh, manipuler. Quoi. Voilà. On a fait aussi avec Jean-Pierre Sartou euh, cette histoire-là sur, euh, sur l'essai. Donc on a essayé en fait, par euh, ces différents liens autour de l'enseignement, de faire en sorte que dans toute notre méthode de travail avec les étudiants, on essaie d'avoir des projets dans lesquels on puisse les impliquer, Alors, plus ou moins poussés, avec plus ou moins de degrés de responsabilité. Donc, du coup, ça demande aussi des accompagnements qui sont différents. Et en fait, on a eu des, euh, des effets au bout de 2-3 ans qui ont été euh, importants sur le territoire. C'est-à-dire que les agriculteurs, quand ils venaient à Roseville, ils voyaient quelque chose de différent. Parce qu'on n'était plus dans l'essai micro parcelles standard qu'on pouvait avoir avec les instituts, mais on, était, on allait se balader sur les parcelles, on avait des grandes bandes, on discutait, c'est pas forcément on, on dit jamais à l'agriculteur « tu vas faire ça voilà, ». Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on en pense. Et du coup, ben, ça les interroge, ça leur on a dit aussi de changer de pratique. Ça des... En fait, ça crée une dynamique. Quoi, hein. Et c'est plus des supports en fait, pédagogiques. En fait, la pédagogie, elle, elle dépasse l'apprenant, elle va jusqu'à l'agriculteur dans cette histoire. Et ces supports-là qui ont été créés ont pris un petit peu d'ampleur. Et en fait, on a commencé à formaliser ça en disant qu'en fait, un établissement scolaire agricole à plusieurs missions, de l'expérimentation de base qui est portée par les exploitations de lycée, on a des missions de développement agricole, ça fait partie de, de la loi d'orientation au niveau, au niveau d'enseignement agricole, on a des missions d'enseignement bien entendu, formation initiale et continue, Donc on participe aussi par le, le cadre des pas la formation des agriculteurs et euh, des conseillers. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on s'est dit mais on va armer notre outil, ce qui est valable pour des bêtes à SAPV, c'est sûrement aussi valable pour des agriculteurs et des conseillers. Donc ces outils de démonstration qu'on a, on a commencé aussi à travailler des formations professionnelles pour les agriculteurs et les conseillers. Et là, on a vu une débauche qui était un petit peu différente, un petit peu plus transversale au niveau de l'établissement. Et en fait, on a un outil qui commençait à apparaître, qu'on a appelé plateforme agroécologie. Si on avait renommé, peut-être qu'on le renommerait, mais maintenant, on l'a reconnu comme ça. Donc en fait, l'objectif de cette plateforme, c'est essayer d'accompagner les acteurs du territoire au changement de pratique dans une démarche agroécologique en prenant en compte... Trois choses qui me paraissent importantes, les enjeux territoriaux, les politiques publiques, et les attentes des agriculteurs. Et en gros, c'est un truc tout bête, hein, l'un des premiers financeurs qu'on a, c'est l'agence de l'eau. Quand on retrouve un produit phytosanitaire, notamment les herbicides racinaires, dans l'eau, moi, je ne discute pas avec l'agriculteur sur le fait, euh, est-ce qu'on diminue la dose ou pas. On supprime l'utilisation de ce produit, le fait de le retrouver est un problème. Donc on supprime, on pose pas la question. C'est un fait, Je ne discute pas les enjeux de politique publique. Ce n'est pas un pain en fait, la, la façon agroécologie. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va être à l'écoute des attentes des agriculteurs. C'est-à-dire, en effet, le, ça, on va, on va l'enlever. Et comment on va y arriver On va le construire avec toi, parce qu'on regarde de tes compétences, regarde de tes envies, de ta manière d'organiser le travail sur ton exploitation, de ta maîtrise aussi des différentes techniques que tu vas avoir, et il y a peut-être des choses plus simples à mettre en place au départ, qui vont aussi te rassurer, et petit à petit, tu vas rentrer dans une démarche qui va être euh, de changement de pratique. Et donc, dans le travail de la plateforme, on va avoir deux grandes actions de base qui ont été mises en place, de la formation, de l'expérimentation, et l'expérimentation, le, il faut le mettre avec des guillemets, j'aime bien le terme de démonstration, c'est plus des supports pédagogiques qui vont servir à des changements de pratique sur le territoire dans des contextes locaux. Donc, on a cette partie-là, et maintenant, on a une troisième partie qui est un peu plus complexe, j'en reviendra reviendrai après, c'est qu'on se rend compte que dans cette histoire-là, il n'y a pas que l'agriculteur qui est tout seul, il y a bien entendu le conseiller. Et si on ne fait pas évoluer la manière dont le conseiller va accompagner l'agriculteur, on n'aura jamais une massification de changement, à mon avis, sur le territoire. Donc, par rapport à ça, en fait, on a une démarche qui est plutôt assez simple, il me semble, je ne sais pas, vous me direz après. On essaie d'identifier les besoins sur un territoire, prenons... Nous sommes dans le jeu haut, on va dans le Gers, par exemple, du côté d'Estarn. On prend les attentes des agriculteurs sur le territoire, on voit un petit peu les organismes de conseil qu'il y a dans le territoire. Et on essaie de mettre un plan d'action, avec des actions prioritaires à mettre en place, facile ou pas. Voilà. Le premier argument, ça a été là, la suppression de l'utilisation des produits racinaires. donc On a plutôt travaillé sur, sur la substitution de phytos, ce qui n'est pas très bien dans un premier temps. Mais petit à petit, on arrive à la couverture des sols et on amène de la technicité au fur et à mesure. Et par rapport à ça, on identifie ses besoins, on fait un plan d'action qu'on valide avec les agriculteurs et les conseils locaux. Et à partir de là, on va mettre en place des expérimentations sur le terrain, chez les agriculteurs, d'accord, qu'on va animer. C'est-à-dire que si on fait un truc sur un agriculteur, l'idée, c'est que ça sert au plus grand nombre. Donc l'agriculteur chez qui on va tester ces choses-là, et peut-être dans un collectif, déjà formalisé ou pas, ils ont des filles, gi 2 deux autres, il y a des clubs maintenant, il y a plein de choses qui existent pour discuter de ça. Comme on a fait initialement sur l'histoire agricole. On va faire exactement cette façon de travailler, ce qu'on fait avec les étudiants, on le fait avec les agriculteurs, dans laquelle on va associer aussi les, les conseillers là-dessus. Si on est à peu près d'accord sur les techniques qu'il y a à mettre en place sur le terrain, tout le monde ne sera pas absolument d'accord sur tout, mais on va dire une majorité des agriculteurs qui disent bah, « franchement, les semis sous couvert, ça m'intéresse, je vais y aller ». Bon, sur la question de la formation. Et là, on va proposer un plan de formation pour sécuriser cette mise en œuvre sur le terrain. Il n'y pas des formations, des fois, très basiques. Il y a deux réglages, euh, du semoir de semis direct pour semer euh, euh, ta rôle Je J'imagine une bêtise, mais c'est ça aussi pour, et discuter autour de ça, et de la formation pour la maîtrise pratique. Parce que la prise de risque, c'est pas forcément hein, la technique. Beaucoup d'agriculteurs peuvent être d'accord autour de la technique, mais quand tu es face à toi tout seul sur ton tracteur à semer et dans l'urgence de semer, ben, il faut réussir à prendre la bonne décision au bon moment. Quoi. Donc c'est ça qu'on qu a essayé de faire. Cette approche, elle est forcément globale, elle est forcément systémique, puisqu'elle prend en compte les enjeux économiques, sociaux des exploitations. Surtout aujourd'hui, on ne va pas y passer à travers. Euh, elle se base beaucoup sur la formation, on essaie de croiser ses publics, c'est plus ou moins formalisé cette histoire. Et depuis maintenant deux ans, on va plus loin encore que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le formaliser, cette approche. Et la formaliser, ça passe aussi par des offres de services sur le territoire qui répondent aux besoins des agriculteurs. Le conseil, il est multiple et varié. Ça va euh, d'un calcul de coût de production pour un agriculteur, en passant du conseil très technique sur de l'agriculture et conservation, du conseil qui peut être très technique sur de l'utilisation non de produits phyto, et donc un diagnostic à la parcelle poussée. Ça peut être beaucoup plus systémique aussi sur des plans d'action, je veux monter un atelier de poulet, je veux monter un bâtiment photovoltaïque, etc. Donc au regard des besoins de ce territoire, on essaie de formaliser ces offres de services conseils. J'ai de Macron, on a travaillé avec une petite coopérative, je pense que tout le monde connaît qui est conditionnée euh, dans le Tarn et Garonne, euh, qui nous a permis de formaliser un petit peu ce, ce travail-là. Donc vous voyez, on est parti de, de trois essais sur il euh, y a, a dix ans de ça sur euh, le jardin à côté, à des choses un peu plus euh, généralisées. Alors quelle thématique on travaille aussi Parce qu'au départ, on y allait par la réduction de l'utilisation des phytos. La première thématique qu'on avait, on était basique, on n'a pas forcément réfléchi à tout ce truc-là aujourd'hui, loin de là. quoi. C'était euh, plutôt l'utilisation des biocontrôles, la substitution, l'utilisation des produits phyto. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas tout à fait comme ça en fait. Ça euh, a beaucoup travaillé autour de la gestion durable des adventices avec la suppression des, du glyphosate, des produits racinaires, etc., etc. Donc on est beaucoup sur des thématiques de réduction de phyto. Les agriculteurs de suite nous ont amené la thématique de la conservation des sols, clairement. Donc là, la couverture des sols, le travail des de sols a été abordé. Et les coopératives, parce qu'on travaille avec beaucoup de coopératives agricoles, nous amener, nous, dans des petites coop, la question de la diversification de filières en local. entre le quinoa, du chia, etc., etc., en termes de culture, selon les zones. En termes d'expé on en a une, une démonstration, de centaines centaine par an, qui est quand même assez conséquent. Et vous voyez la donne un petit peu, ça va de la Capelle-Marival, du côté des fermes de Fijac, qu'on descend sur le plateau du Gère. Bon, bon, C'est un peu plus bas que ça, là. Euh, du côté de, de Tarbes et de Pau avec la Chambre 65, beaucoup autour de Toulouse, c'est pas logique. Et on est un petit peu euh, voilà, éparpillés comme ça sur, sur le territoire en termes de, de démonstration. On a à peu près une quarantaine d'agriculteurs chez qui euh, on tourne un petit peu, chez qui on va mettre en place ces démons et qui sont prêts à accueillir ça, à travailler dessus, et surtout à communiquer et à, et à discuter avec, avec les aries, quoi. et Donc je, je vais peut-être vous prendre un, aussi un cas d'un projet un petit peu euh, particulier. Donc, au départ, euh, quand on a commencé à travailler, je me suis, parce qu'on ne savait pas trop vers qui se tourner quoi, au niveau du développement. agricole. c'est jamais simple hein, de, de trouver les bons interlocuteurs. Et on est tombé, on a eu, euh, je ne sais pas si c'est un coup de foudre, mais en tout cas, on bosse avec Alissol beaucoup, et euh, Alissol a, a grandi avec nous, on s'est auto-alimenté l'un de l'autre, c'est une petite coopérative qui est dans le Tarn -et -Garonne qui a été les premiers à lancer euh, le bio euh, sur le secteur, mais surtout qui a euh, lancé filières et marques, hein, ce qui amène aussi des circuits qui sont beaucoup plus courts en termes de, de, de, de construction de filières. Et on avait travaillé avec eux, euh, il y a euh, au tout début, euh, la réduction de l'utilisation des phytos. Et d'entrée, on savait que si on diminuer l'utilisation des phytos, bah, euh, aujourd'hui, le conseiller de base se paye par la vente des phytos. Ça n'a pas dure longtemps, ça Ça s'est en train changer. Mais il y a 50 ans de ça, c'était le cas. Et donc on s'est dit, ben, il faut changer le système, hein. on n'a pas le choix. Donc l'offre de service, on ben, a commencé à construire, elle était payante pour l'agriculteur, un prix, le prix tout qui était raisonnable, c'était lié au, au nombre de jours que le conseil allait passé sur son exploitation. Il y avait un coût de ça et le coût était pris à charge par les agriculteurs. Donc on avait une MAE à l'époque, en plus, qui euh, payait 20, 50% en fait, du, euh, du conseil agriculteur. Donc il y a eu ce service, ce pôle agronomique qui s'est créé vraiment à Calisson. Et du coup, il y a eu un projet qui arrivait, à, à, à qui nous a été, euh, c'est Calisol qui m'appelle, du coup, c'est un projet qui, qui est arrivé il y, a, il y a trois ans de ça, qui est issu des appels à projets PEI, Partenariat Européen pour l'Innovation, dans lequel Calisol était ciblé pour changer, voilà, c'est très ambitieux, donc un pacte c'est pour une agriculture de qualité totale, donc on va peut-être sur le terme qualité totale après, mais changer, le modèle économique de la COP. cest il faut qu'une COP, demain, en tout cas ce qu'on espère, c'est qu'elle réponde au service du territoire. Ces services ont une valeur qu'on peut en partie quantifier, donc essayer de rentrer dans un cercle vertueux où l'agriculteur n'est plus un problème, mais une solution en fait dans le territoire et peut apporter beaucoup de services en fait dans ce territoire si on change quelques principes. Quoi. Voilà. Et donc par rapport à ça, on a eu un projet qui voulait impliquer les agriculteurs les salariés de la coopérative, donc dans lequel on était dans une démarche de très forte conception et surtout impliquer la société, maintenant. donc les citoyens locaux, le consommateur aussi actif à l'arrivée de la chaîne, à la fois sur le bio, mais le bio, j'allais dire, c'est facile, sur le conventionnel c'est un peu plus compliqué, c'est surtout la dynamique sur le conventionnel qui nous intéresse, nous on est rentré dans ce truc qui est, alors là, là on a des dimensions qui sont très, très, très systémiques, et donc là-dedans, en fait, euh, on a eu des objectifs assez simples, de dire on va construire une offre de service comprenant euh, différentes choses. Donc euh, l'émergence de nouvelles filières dans la stratégie, qu'on veut essayer aussi de labelliser, pas mettre en avant le label. Parce que le enfin, label, au bout d'un moment, le bio est fort, on le sait. Le reste, quand vous allez dans un rayon aujourd'hui, je sais plus, entre le label des 72 et 220 qui existent, je ne sais plus me retrouver. Par contre, raconter l'histoire du territoire sur un changement de pratique fort il le certifier quand même un petit peu, parce qu'on pour éviter de dire qu'on rencontre quand même quelques bêtises, quoi. Donc certifier ce qui est dit, mais mettre en avant l'image du territoire et l'agriculteur dans une démarche proactive. Quoi. Or c'est là où les filières ont été très importantes. Il y a le AGE dans lequel on est, donc dans les ébauches qu'on a, on a une poignée d'agriculteurs, un quinze d'agriculteurs qui sont certifiés AGE niveau 3. Donc on, on a devancé la loi EGalim par rapport à ça, on veut la plus. C'est pas suffisant de la AGE, on le sait. Mais on se pose la question sur la biodiversité, peut-être bifrémique, pour venir renforcer ça. S'interdire l'utilisation de, euh, des perturbateurs endocriniens. Enfin bref, on, on est dans cette réflexion-là aujourd'hui, c'est mouvant. On en discute avec les citoyens, ça c'est important. Bon, la biodiversité, on en discute plutôt avec la fédération de chasse. Mais <rire> ceux qui sont c'est ceux qui sont venus, donc c'est assez rigolo. Et en parallèle de ça, on essaie de construire tout ce qui va décliner euh, la nouvelle activité de, de la coopérative. Mais euh, aussi la commercialisation de même mais plutôt que des produits phyto, je préfère quand même des couverts végétaux. Voilà, ça me dérange un peu moins, quoi. Et dans les, certains produits de biocontrôle, voilà, faire attention aussi au biocontrôle, parce que c'est pas forcément neutre, un produit de biocontrôle, mais on peut estimer que certains extraits végétaux, c'est pas forcément inintéressant à travailler. Calibrer le service payant. Et naturellement, petit à petit, en fait, ben, renforcer ces services d'accompagnement à pour que ces conseillers qui vont aider des phytos, et petit à petit, basculent dans d'autres services plus agronomiques et le changement au fur et à mesure de, de, de, de niveau. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on, a, et on arrive un petit peu à faire ça, quand vous allez vous adresser à la distribution, que ce soit les grandes surfaces, mais même en local, on arrive à travailler à deux échelles différentes, ce ne sera pas forcément la même la même approche, mais on peut revaloriser le prix agriculteur. Si on estime qu'on répond à des enjeux d'érosion parce qu'on va sur l'univers si on arrête d'utiliser le glyphosate avant que, avant que oui. tout le monde le fasse, et aussi euh, peut-être l'arrêt de certains produits enfin, racinaires qu'on va retrouver dans l'eau, quelques enjeux de biodiversité, on peut aussi à différencier un prix et ne plus vendre au standard mondial qui tue à peu près tous les agriculteurs à l'heure actuelle. Et donc, on n'est pas encore très formalisé là-dessus, mais on sent qu'il y a un espoir pour vous revaloriser à la fois l'agriculteur et le territoire. Voilà. De même, ça sera sur la, le côté de Beaumont de Lomagne, vous aurez des panneaux. Ici nos agriculteurs sont en haute valeur environnementale. Donc, on est en train de déterminer cette haute valeur environnementale, parce qu'on va pas uniquement se baser sur la certification des jeu. Mais voilà un petit peu la, la philosophie de travail. Alors, euh, ça c'était le réseau de partenaires qu'on a en plus. Ce que ça nous a montré aussi, par contre, ce projet-là, c'est notre limite aujourd'hui de travail. C'est-à-dire que, euh, je vais laisser après la parole à Nina là-dessus, c'est que jusqu'à présent, on était très agricolo-agricole. C'est-à-dire que euh, les agriculteurs, les conseillers, les salariés de la COP. Et en fait, tu te rends compte que si tu veux vraiment aider les agriculteurs dans le territoire, tu as tout intérêt de te tourner vers les associations environnementales, vers la Fédération de chasse, c'est ce qu'on j'ai cité, les élus communaux aussi le local en fait essayer de remettre une petite démocratie participative là dessus où se de dire bon on sait que les agriculteurs ce qu'on fait mais ben, c'est pas top aujourd'hui mais c'est pas une tape dessus que tu vas le faire évoluer donc par contre si on arrive ensemble à trouver une démarche de pas à pas pour améliorer tout ça ben, c'est peut-être pas si mal que ça quoi. voilà Et donc on, on le travaille un petit peu partout cette alors maintenant on essaye de le déployer ailleurs quoi donc euh, Calissol a été le notre un peu notre cheval de bataille. Alors, là j'ai mis tous les partenaires, donc on, est, on a quand même une, une attirance pour les petites structures aussi, ouais, les petites coopératives d'Ariège qui sont sur deux vallées par exemple, c'est assez rigolo, parce qu'eux aussi vont développer par exemple, là on est en train de développer de la pomme de terre bio pour les mines, quoi de, de Toulouse un trait local pour faire de la valeur ajoutée à des Je pense que c'est ce type de choses qu'on essaie de développer un petit peu en termes de... de et pareil sur le principe de démonstration, un peu de formation. faut que j'avance. Euh, je te laisse la du coup. Euh, Donc, ce, ce travail en fait que la plateforme fait euh, avec les agriculteurs sur sur le, sur le changement de pratique de ces agriculteurs, il faut qu'ils soient stabilisés sur les exploitations pour que ces changements de pratique soient intégrés de façon durable dans les systèmes de production et que ces changements de pratique aussi soient enfin qu'il y ait une facilitation de la diffusion des changements de pratique entre les agriculteurs. Et pour sécuriser ce, ce changement de pratique c'est vraiment indispensable en fait, de créer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles. Comment on crée de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles bah, C'est en euh, travaillant sur la mise en place de filières que nous on appelle de qualité territoriale, euh, donc à l'échelle du territoire. Ces filières de qualité, en fait, euh, donc elles se travaillent avec les agriculteurs à l'échelle non plus de la parcelle mais de l'exploitation agricole. Elle se travaille avec les structures de développement, notamment les coopératives, mais il faut aussi les travailler à une échelle plus large, à l'échelle du territoire avec d'autres acteurs. Il faut, en fait, enfin, cette échelle territoriale elle est nécessaire parce que pour répondre à des enjeux environnementaux, donc biodiversité, qualité de l'air, qualité de l'eau, euh, enjeux énergétiques, mais aussi pour répondre à des enjeux de développement, notamment de développement rural, pour essayer de recréer du dynamisme dans les, dans, dans les campagnes. Donc de répondre à ces enjeux-là, c'est voilà, en, intégrer des enjeux dans les, dans les stratégies des exploitations agricoles, c'est nécessaire pour, pour, créer ces, pour la mettre en place ces filières de, de qualité. Cette mise en place de filières, elle ne se fera pas non plus dans une évolution logistique des territoires parce que ça demande qu'il y ait une évolution de la manière dont on collecte les productions. Ça demande aussi la mise en place de, de structures de commercialisation locale qui permettent de valoriser les productions locales. Donc il y a une évolution logistique qui est nécessaire, auxquelles les territoires ne sont aujourd'hui pas forcément tous très bien adaptés. Et il faut que ces filières soient reconnues, reconnues et soutenues localement par les citoyens euh, qui voilà, reconnaissent une identité de territoire et, et, et rentrent dedans. Donc, c'est ce qu'on ce qu disait avec, la, avec des démarches certifiées type HVE. Et donc, euh, tout ça, en fait, ça, ce qui est nécessaire pour mettre en place ces filières-là, c'est d'améliorer la cohérence territoriale. Ce que je veux dire dans, par cohérence territoriale, en fait, c'est d'essayer de créer du lien entre les différents projets qui sont mis en place par euh, différentes politiques sectorielles. Essayer de recréer du lien. sur Aujourd'hui, sur le même territoire, il y a plein de projets qui se mettent en place. Et en fait, personne ne se parle, personne communique. Et parfois, on fait des choses contradictoires en, entre nous. Donc, il y a vraiment une nécessité de recréer du lien euh, entre les différents acteurs. Euh, et c'est pour ça que nous, on essaye de développer, alors de développer, en fait, enfin, de garder notre démarche, mais de développer nos actions vers des nouveaux acteurs, les collectivités, les associations environnementales, euh, gestionnaires de biodiversité, etc. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer autant que possible d'intégrer tous ces enjeux de territoire, nous, euh, dans nos actions et dans nos projets agricoles, euh, et d'essayer aussi, euh, en contrepartie, d'essayer de proposer notre expertise technique au niveau des grandes cultures à des acteurs non agricoles, euh, pour essayer, en fait, de faciliter et de potentialiser les projets qu'ils mettent en place. Donc l'idée, c'est pas de se substituer à, à certaines structures ou de, de, de, de, de, prendre, de prendre leur travail. On n'a on a pas les compétences pour. On garde vraiment notre même démarche et euh, nos, nos, nos objectifs. Les, répondre aux attentes des agriculteurs, c'est notre mission principale et ça reste notre objectif principal. Mais euh, ce qu'on essaye, c'est euh, d'intégrer les enjeux des autres acteurs dans nos projets agricoles. donc euh, ça, je vais passer par exemple concrètement euh, pour vous donner un petit peu plus euh, une idée un peu plus concrète du nouveaux types d'actions qu'on essaie de mettre en place. Par exemple, quand on parle de continuité écologique et de trames vertébleux, on bah, aujourd'hui euh, les collectivités euh, elles sont censées euh, elles sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle euh, de ces et de ces bleu, mais concrètement en termes d'outils, qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont à leur disposition? Euh, comment est-ce qu'on euh, est qu peut faciliter la mise en œuvre opérationnelle de, de ces continuités Et notamment au niveau des exploitations agricoles, comment est-ce qu'aujourd'hui les exploitations agricoles sont intégrées dans ces continuités écologiques Comment elles sont prises en compte Comment est-ce que les collectivités peuvent travailler avec les, les exploitations agricoles pour faciliter euh, leur intégration euh, dans, la, dans les continuités écologiques et favoriser, euh, favoriser cette mise en place sur les territoires donc là, nous, en tant que plateforme, notre rôle, c'est euh, d'essayer de faire le lien entre les objectifs des collectivités et euh, le, la traduction des continuités dans les documents d'urbanisme qu'ils proposent, et d'aller vers les exploitations, puisque nous, on a un contact avec les exploitations et les agriculteurs qui sont peut-être un peu plus facilités, fa facilisés, facilités et d'essayer voilà, de voir comment est-ce qu'on peut travailler au niveau des pratiques euh, extra-parcellaires, mais aussi au niveau des pratiques intra-parcellaires, sur l'évolution des exploitations pour répondre aux objectifs des collectivités sur les continuités écologiques. Un autre exemple, plutôt au niveau de l'enjeu de l'enjeu qualité de l'air et climat, on travaille avec une coopérative dans l'autre qui, qui est la ferme de Fijac, qui travaille beaucoup autour de la valorisation énergétique sur les exploitations, avec la mise en place de, de projets photovoltaïques ou de projets de méthanisation. Bon, bah nous on n'est pas du tout compétent euh, en la matière, on ne veut pas développer des compétences en la matière. Par contre, on peut apporter nos compétences euh, dans le, la production en fait, pour essayer de euh, bah, mettre en place des couverts à fort potentiel de méthanisation et essayer en fait, de, voilà, de proposer un, un, un accompagnement technique des exploitations, aussi bien pour la création de ce genre de, de, de production ou aussi bien pour voilà, comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations. Donc notre travail il se situera toujours sur les exploitations, mais on cherche à intégrer des nouveaux, des nouveaux enjeux, toujours dans l'idée de cette mise en place de filières de qualité qu'on appelle de territoire. Et puis là, c'est un dernier, un dernier petit exemple dans les, projets dans les nouveaux projets, nouveaux, nouveaux types d'actions qu'on essaie de mettre en place. Euh, là, par exemple, c'est avec euh, le syndicat mixte d'Écossais qui cherche à mettre en place une filière pour euh, valoriser et optimiser les, les déchets verts euh, sur, euh, sur son territoire. Donc, euh, bah, nous, pareil, euh, on a été sollicités pour voir comment est-ce au niveau des exploitations agricoles, on pouvait valoriser ces déchets verts. Donc, euh, bah, voilà, on va mettre en place avec des agriculteurs, comme on fait sur d'autres thématiques, des essais avec des démonstrations grande bande pour voir comment est-ce qu'on peut... Euh, bah, utiliser ces déchets verts dans les exploitations agricoles et recréer en fait des, des circuits au niveau du territoire. Donc c'est des, des petits exemples de nouvelles actions qu'on essaie de mettre en place, c'est une activité qui est, qui est nouvelle sur la plateforme et qu'on est, enfin, qu est en train de développer. Mais en tout cas, euh, voilà, on, rencontre, euh, tout, enfin, on rencontre des nouveaux acteurs en ce moment et c'est vrai que quand on, quand on discute avec eux, le fait de devoir créer du lien entre nous, de devoir mieux communiquer, entre, entre les différents domaines. Ça, c'est un constat qui fait vraiment consensus. Et voilà, il ne faut plus réfléchir à est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Là, maintenant, il faut travailler sur comment, en termes de méthode, comment est-ce qu'on fait pour créer du lien, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. On est tous dans des méthodes de travail qui sont différentes, on a des habitudes qui sont différentes. Et là, bon, voilà, c'est avec ces, ces petites actions de test, en fait, qu'on va essayer de, de réfléchir à comment on crée du lien. Voilà. Alors, tu Juste par rapport à ça, on prend des territoires aussi où c'est facile, on prend les, les fermes de Fijac par exemple, ce qui est assez intéressant, les fermes de Fijac, des années 95-98, ils avaient fait la démarche sous l'avion euh, la l'Agro de Paris sur l'étude du territoire, et s'étaient basé là-dessus pour déjà relocaliser leur production de viande. Donc, de suite, ça a été une démarche dans cette COP, de se dire quel service on veut de proximité pour les habitants. En fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économies circulaires, quand on parle de projet éolien par exemple, il n'y a pas de conflit là-bas, c'est discuter avec les agriculteurs, ça peut être des choses qui vont être mises sur des exploitations agricoles, à des économies participatives avec des villages. Quoi. Vous habitez à Fijac, vous pouvez investir dans un bâtiment de photovoltaïque d'un éleveur, en bois, voilà, C'est une démarche hein, qui, est, euh, qui est assez intéressante. Donc, nous on apprend plus d'eux, que enfin, on essaie de rapporter sur la partie technique agricole, et c'est intéressant dans leur évolution aussi euh, d'eux-mêmes, c'est que, il n'y a pas qu'une notion de production agricole, mais bien là de service qui est rendu au territoire et dans lequel on essaie de trouver des compromis. Et puis de toute façon, vu les exploitations qu'on a sur ce secteur-là, si on veut qu'elles soient présentes demain, il va falloir trouver autre chose. Pour finir sur la plateforme, 100% public. Ça c'est très important dans le financement. Donc 75% dans un public et les 25% c'est des fonds de formation, donc type IVA sur lesquels on intègre. On est, je ne sais pas si le terme bras armé, mais en tout cas, on, on se veut et notre gouvernance, qui est la région, l'agence de l'eau et la DRAF, comme un outil, en fait, facilitateur sur le territoire, à notre petite échelle, on n'est pas nombreux. On hein. pas être ambitieux, tout ça, mais on essaie d'être, voilà. C'est une petite équipe, on n'est pas du directeur de l'EPL, bien sûr, on est lié à l'exploitation du lycée pour l'instant. Comme je vous l'ai dit au début, on sera en, à l'habitation de plateforme technologique, qui va nous différencier un petit peu. Il y a une équipe opérationnelle où on est à 4,5,5, quoi, à peu près, deux personnes administratives, et après les enseignants qui viennent en plus en renfort sur la partie lien avec les étudiants. On était un peu long. Voilà. Merci. <rire> Merci.